Coucou, comment tu vas Ça va et toi Super, super. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu ce que tu faisais avant la formation, euh, tout ça Alors, euh, bah, je m'appelle Betty, j'ai 30 ans et je suis euh, actuellement vendeuse en boulangerie. Donc j'ai pas arrêté mon activité encore. Et euh, voilà, après euh, ensuite j'ai vu la formation sur YouTube, hein, ce que tu proposais. Euh, ça m'a attirée, bon, c'était pas la première fois que je voulais faire la, première, la formation. J'avais vu déjà d'autres sites pour justement m'inscrire, parce que ça fait ça fait déjà bien quatre ans que je voulais faire cette formation, j'avais peur de me lancer, peur de tomber sur des, des arnaques, et euh, j'avais vu l'une des précédentes vidéos que tu avais fait avec une de tes élèves, justement qui était pareil que moi et qui voulait justement s'inscrire sur euh, un site sur Paris, je ne sais plus où est-ce que c'est, Caris Formation exactement, Justement, je voulais me lancer sur celle-ci et j'avais peur. Et quand j'ai entendu les échos qui n'avaient pas de suivi tout ça sur ces formations-là, j'ai vite fait demi-tour et puis ben, j'ai attendu. Mmh, mmh. D'accord. Et, et tu ah. n'as jamais voulu aller ensemble de formation, du coup, ça ne t'intéressait pas Tu voulais vraiment le faire à, à distance, à domicile euh, C'est mieux pour moi parce que je travaille en boulangerie. Les horaires sont assez spéciales, on va dire. Euh, pas trop le temps. Et vu que j'ai trois enfants à la maison, donc euh, c'est un peu compliqué, quoi. C'est sûr, oui. Et du coup, euh, tu as intégré la formation quand, à peu près, il y a combien de temps euh, J'ai intégré, je me suis inscrite le 5 juin, là, euh, 2018. Oui, oui, donc c'est tout, tout, tout récent, oui, effectivement. Et euh, du coup, tu as déjà pu avancer un petit peu dans la formation euh, Oui, oui, oui, j'ai commencé quand même à déjà à faire quelques travaux quand même, qu au niveau euh, des modules que j'ai euh, appris, et euh, commencé à essayer quelques lénaires, comme ça, ouais. Ouais, super, d'accord. Oui. <rire> est-ce que tu as trouvé facile l'accès à la formation oui. oui, oui, Bon, on est bien indiqué. Hein. Tu, tu expliques comment faire pour s'inscrire, tu mets tous les liens euh, en dessous des vidéos et tout, euh, c'est parfait. franchement. D'accord. Oui, très bien. Et justement, est-ce que les vidéos, tu les trouves bien expliquées ou est-ce qu'il faudrait ajouter quelque chose d'après toi non, pour moi personnellement, je trouve qu'elles sont assez claires, moi je comprends assez facilement, donc il euh, n'y a pas de soucis, à... non j'ai pas eu de soucis à ce au niveau des, des forces. Oui, ok. Et, euh, et au niveau du groupe privé, comment tu, tu te sens dessus Qu'est-ce que tu en penses Les filles sont super sympas, franchement, quand on demande conseil... Euh, au niveau des pauses des choses comme ça quand on a un petit souci on dit ah, est-ce que ça ça va bien il faut mieux faire comme ça elles sont toutes là pour nous conseiller et franchement c'est formidable on dit, que, on dit souvent que on dit souvent que c'est notre petite famille même de plus en plus grande famille puisque maintenant c'est c'est vraiment très très très international on est de tous les pays dans cette formation et justement est-ce que tu ressens ce, ce sentiment de, de famille d'être accompagné d'être entouré oui, franchement, euh, au début, bon, arriver toute timide, tout ça, à, faire les... à publier les photos, au début, on a ce patron, on se dit, oh, on va se trouver ridicule comparé à celles qui sont plus anciennes. Et euh, non, pas du tout. En fait, on arrive, même si on ne se connaît pas, on sent tout de suite que c'est chaleureux, c'est convivial. Ah non, c'est super. Super, ouais. est-ce que tu étais entourée par ta famille dans, dans ce projet de, de te lancer dans les ondes ou pas du tout En fait, quand euh, bon, mon mari m'a toujours soutenue, même à l'heure actuelle, c'est lui qui m'a poussé. Il m'a dit "Allez, inscris-toi. Il dit, faut que tu le fasses. ans. Il dit ça fait quatre ans que tu attends ça. Donc vas-y, quoi. Euh, donc je me suis lancée. Mais par rapport à mes parents, euh, mais surtout ça, ils se posaient les questions en disant est-ce que c'est un bon, bon métier que tu veux faire Est-ce que tu vas bien gagner ta vie faut que je le fasse. Je vais. C'est en le faisant justement qu'on sait. Si on le fait pas, on peut pas le savoir." Donc après, par rapport à tes vidéos, j'ai regardé et puis ça m'a motivé Je me dis, dit bah, « si, je peux le faire ». Exactement, oui. Et justement, c'est ça, d'après toi, qui a fait la différence entre peut-être le fait que tu me choisisses moi et un autre centre, le, le fait que voilà, tu étais motivée par ce que je disais, ma manière d'être, ou, ou c'était vraiment le, le contenu de la formation bah, alors, En fait, de tout ce que tu expliquais par rapport aux revenus, le travail qu'on fait, qu'on effectue tout ça, euh, c'est ce qui m'a motivé parce que dans les autres formations ils formation, ils expliquent, ils n'expliquent rien en fait, ils disent on va faire les étapes ceci cela mais par la suite on ne sait rien, on, on plongerait dans l'inconnu en fait et moi c'est ce qui me faisait peur, je me dis euh, oui mais après si je me mets à mon compte et puis c'est complètement une catastrophe, qu'est-ce que je ferais si j'abandonne tout, là moment, par la suite là je veux arrêter mon métier de vendeuse en boulangerie, j'ai pas envie de continuer la danse parce que c'est pas la base de ce que je voulais faire. Là, il y a quatre ans, j'ai craqué pour euh, tout ce qui est poson, tout ça, euh, parce que j'ai une amie qui est prothèse angulaire, et justement, euh, elle m'a dit, il faut que tu le fasses. Donc, euh, là, je me suis mis là. <rire> Voilà, super. Donc, le but, alors, ce serait d'ouvrir euh, chez toi ou faire du domicile C'est quoi le but après euh, Là, je me pose encore la question, parce que chez moi, je n'ai pas de pièce qui est bien agencée, justement, sans pouvoir passer d'une pièce communale, enfin, de ma maison à moi, oui, oui. en fait, à une autre. Donc, mm -hmm. euh, ça serait, euh, je sais pas, je me pose encore la question. D'accord. Mais le but, c'est quand même de, de vivre de ça, quoi, de vivre de la prothésie angulaire. Ok, super. Ah ouais. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà fait des, des petits progrès, d'avoir déjà appris des choses Alors, ça fait très peu de temps que tu es dans la formation, mais tu as déjà l'impression d'avoir appris des choses Oui, oui, oui. Surtout au niveau de euh, l'image, des parallèles, tout ça, c'est encore un peu flou. Euh, J'avais regardé quelques vidéos, justement, euh, de, de poste tout ça sur YouTube, et euh, bon, une fois qu'on met en pratique, à force de s'entraîner, on commence à voir le résultat. Quoi. Mmh. Oui. Et justement, par rapport aux vidéos YouTube, tu trouves qu'il y a vraiment une différence par rapport aux, aux vidéos de formation Parce que certaines personnes peuvent penser qu'elles euh, qu peuvent uniquement se former avec des vidéos YouTube, mais d'après toi, est-ce que c'est suffisant ou pas ah non, les, enfin, les vidéos de formation sont beaucoup plus expliquées qu'une vidéo qu'on va regarder sur YouTube qu'une fille euh, qui n'est pas protégée angulaire hein, va dire ah, « bon, on va faire comme ça », c'est pas du tout pareil Ah non, des fois on a, regardé, on a juste à regarder, c'est une catastrophe, c'est pas possible mais souvent, mais souvent, on se rend compte que c'est une catastrophe une fois qu'on est pro nous-mêmes. Parce que à la limite, quand on est débutante, on se dit oh, « c'est pas mal, c'est joli, euh, si je fais ça sur, sur cliente, c'est pas mal ». En fait, souvent, on a peur de passer le cap finalement de l'investissement parce qu'on se dit « bon, je vais quand même mettre une certaine somme, il faut qu'il y ait quelque chose derrière ». Et en fait, moi, ce que, ce que je propose, c'est que justement… Chaque mois, on finance en fait la formation euh, avec les, les clientes euh, qu'on prend. Alors, le, le premier mois, c'est pas toujours facile parce qu'il faut bien sûr commencer à s'entraîner, tout ça, euh, ça tient pas forcément. Mais après, au fur et à mesure, on peut justement rentabiliser la, la formation comme ça, vu que je propose un paiement en 12 fois. Est-ce que c'est quelque chose justement qui t'a convaincu aussi de dire « finalement, je risque pas pas, pas grand-chose ». quoi. Oui, oui, franchement, j'ai dit, euh, bah ça, franchement, c'est intéressant parce que sur les autres formations où est-ce que je voulais m'inscrire comme acariis euh, formation, euh, c'était pas en deux fois, hein, c'était quand même une somme, une somme assez euh, volumineuse. Euh, la Formation euh, durait neuf mois, mais euh, c'était c'était vraiment élevé. Donc, d'accord, euh, j'ai dit là, ça va. Moi, j'ai pris mon personnellement de 80 euros par mois, en, enfin pendant un an. Et euh, je lui dis c'est mieux. Je me suis dit, moi-même, c'est mieux. Ça fait pas des trop grosses sommes. Ouais. Et comme ça, en attendant, euh, j'apprends. Même si je fais un peu plus de six mois, comme tu l'as dit, on n'est pas forcément restreint à rester six mois fixes et puis arrêter, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, franchement, là, c'est l'idéal. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Super, ouais. Et tu as déjà réfléchi à ce que tu ferais justement si tu commençais à vraiment bien gagner ta vie, ce que tu pourrais faire, euh, ce que tu pourrais offrir à tes enfants, partir en voyage, toutes ces choses-là. Tu t'es déjà un peu projeté dans l'avenir avec tout ça ou pas trop encore Oui, oui, je me suis dit vraiment euh, si ça marche impeccable comme je le souhaiterais, euh, pouvoir développer mon entreprise, tout ça et quand euh, même faire quelque chose de génial, euh, déjà, euh, gâter mes enfants. Euh, ma petite famille et puis euh, après pourquoi pas euh, voyager tout ça quoi donc, euh, et ça c'est pas euh, un petit budget quoi c'est euh, mmh. en fait, pas évident c'est sûr oui et justement, est-ce que ça te, ça te ferait plaisir justement de ne pas travailler avec des horaires compliqués comme en ce moment Enfin, je pense que c'est un petit peu... Enfin, encore que vendeuse en boulanger, c'est pas boulanger. Je pense que tu te lèves pas à 4h du matin, mais... Ah euh... si, parce que, -ce moi, que mon mari, je... non, ah, il est boulanger, lui, donc ah, euh... oui, <rire> <rire> je me lève à 4h du matin. Et c'est oh, ah, euh, ouais. pas C'est pas, contrairement à des gens, ce qu'ils pensent. C'est fatigant. Même en, oui. en tant que vendeuse, on fait ça, que courir, oui. courir, courir et puis oui, tu toute la journée, c'est très ouais, mais Du coup, je pensais que tu te levais un peu plus tard, mais alors pour le coup, ben oui, euh, quand je suis du matin, parce qu'en fait, j'ai des horaires alternés, euh, le mardi, mercredi et le vendredi, je fais 14h30, 19h30. C'est une demi-heure de route pour aller travailler déjà. Ah, oui. Donc, euh, et quand je suis du matin, je me lève chez moi à 5h du matin, je pars à 5h30 pour être à 6h à la boulangerie. Ouais. Euh, J'ouvre la boutique à 6h30 et je finis jusqu'à 13h. Ouais, Ce pas évident. Hein. Alors que là, après, tu pourras choisir tes horaires, tu pourras travailler comme ah, tu veux. Bien, je crois, un peu plus détendu, ça sera du bien. Ah oui, carrément. Et puis tu pourras ouais. peut-être... Alors là, j'allais dire voir plus tes enfants, mais je pense que tu les vois quand même pas mal dans le sens où tu travailles plus sur poste. Donc, je pense que tu peux quand même les voir un petit peu le soir. Ouais. Euh, bon un petit peu le soir, je rentre quand même à 8h du soir donc en général ils commencent ouais. à passer à table. J'essaye de me speeder sur la route pour dire de passer quand même un petit moment avant nuit euh, tout ça donc... Euh, c'est toujours un peu la course quoi, comme le midi c'est pareil, je me dis euh, on va manger ensuite il faut que je les emmène à l'école et que je parte tout de suite bosser quoi. Ouais, ouais. Ça. Ouais. Ouais, tandis que là tu pourras vraiment t'arranger pour, pour passer peut-être un, un peu plus de temps avec eux aussi quoi. Hein. Euh, ouais. c'est ce que je me dis, le week-end, surtout, le samedi, dimanche, je travaille. moi ah. pendant que je repose c'est que le lundi. Ah oui. Donc, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais dit de faire cette vidéo-là, euh, un lundi. <rire> Sinon, oui. après, au contrairement, j'aurais pas pu le faire. Oui, oui. Et, voilà, puis ça mais vite, aussi, des de nourrices qui coûtent 500 euros par mois, quoi. Ah oui. Ouais. Ouais, ouais, le week-end, c'est chargé. Donc même au final, si tu gagnes un petit peu moins, tu seras quand même gagnante parce que euh, au final, tu économises sur ça et éventuellement sur les frais d'essence. Si jamais tu arriverais à, à travailler vraiment autour de chez toi, donc euh, ça pourrait être vraiment euh, vraiment bien. Non, ça sera le top. <rire> ben, C'est tout ce que je te souhaite. Hein. Et peut-être un dernier mot pour la fin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui chercherait à s'inscrire mais qui aurait encore peur euh, Parce que voilà, elle ne me connaît pas, elle connaît pas le, le concept « yournaise on va dire, où je, où je corrige, donc 7 jours sur 7, euh, pendant 6 mois minimum, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu lui conseillerais Je lui dirais euh, « n'aie pas peur ». Dans cette euh, formation, c'est euh, une grande famille, en fait, on est là, on s'aide les unes les autres. Y a pas de souci, la prof, elle est super géniale, super agréable, toujours avec le sourire. Et euh, je vous dirais, lance-toi, quoi. N'attends pas, si tu veux faire ton rêve, fais-le maintenant. N'attends pas. <rire> Exactement, oui, c'est vrai. Super, ben voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le, le tour des choses. Euh, je ne sais pas, tu as encore quelque chose à rajouter ou, ou pas euh, Non, non, non, non. Bon. Ben, pour j'ai vais en gros de ce que je voulais voilà. dire et puis, euh, ouais. C'est super. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, pour ce témoignage. Euh, c'est vrai que ça peut aider beaucoup de filles à passer le cap de la peur parce que c'est souvent ça qui empêche de s'inscrire. Et comme tu l'as dit, toi, c'était le fait de voir un témoignage qui t'a permis de, de sauter le pas. Donc, à ton tour, tu fais la même chose pour les autres. Et moi, je trouve ça génial parce que euh, dans cette formation, c'est tout le temps du donnant-donnant. Euh, voilà, On reçoit, on donne et euh, on compte pas. Et puis, euh, moi, je trouve ça super. <rire> c'est top. Après ouais, faut pas qu'ils hésitent, hein. même si c'est stressant, on se dit on va faire la vidéo, c'est stressant parce que les filles vont nous voir tout ça, c'est voilà, mais il faut le faire, on y passe tous, hein. Ouais. <rire> bon, après, on quand même, c'est gratifiant hein, parce qu'on va aider quelqu'un d'autre, peut-être à pouvoir s'inscrire formation puis passer le cap, quoi. Donc, euh... Et puis après c'est vrai que sur le groupe, tout le monde dit yes, je l'ai fait. <rire> Aurélien, <rire> Sophia, tout le monde. C'est ah ouais. ouais, petite pression juste avant de poser la vidéo, mais bon après, bon, moi j'ai l'habitude de la clientèle, tout ça, tout discuter. Donc vois, ça va, ça passe un peu plus facilement, quoi que d'autres sont un peu plus timides, plus réservés. Il euh, ne faut pas leur peur, Nathalie ne mange pas, donc euh, <rire> ça se passe très bien. <rire> oui, exactement, c'est tout à fait ça. Ok, ben bah merci beaucoup hein, pour ce témoignage et puis on se retrouve tout de suite euh, donc euh, sur le groupe privé si tu le veux bien. D'accord. À <rire> tout de suite. Ouais.